Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui, le dixième épisode de la série du pendu. Alors j'avais dit lors de la dernière euh, vidéo que j'allais traiter euh, une question qui m'avait été posée. Ce que je vais faire ici, vous allez voir que c'est relativement simple, encore une fois, à mettre en œuvre. C'est comment ne pas toujours avoir le même mot qui soit euh, affiché dans la partie alors évidemment, on va modifier euh, notre classe ici qui s'appelle Word. Et on va devoir gérer ça ici dans le GetWord. Je vous rappelle que cette fonction renvoie un mot de notre liste. Et vous allez voir qu'il y a une méthode très simple pour faire ça. Mais euh, à un moment donné, il faudra quand même que dans notre jeu, alors vous allez pouvoir gérer ça comme vous le voulez. Mais moi ici, ce que je vais faire, je vais prendre par exemple ici euh, le panel. Alors qu'est-ce qu'on avait fait on avait un panel end ici moi je vais le dupliquer euh, tout simplement donc je vais faire hop euh, hop duplicate je vais l'activer temporairement vous avez gagné euh, et moi ici je vais l'appeler euh, panel euh, panel euh, no word voilà euh, je ne sais pas euh, comment on peut à vous de nommer ça comme vous voulez évidemment vous notez ici ce que vous voulez à l'intérieur donc on n'avait pas c'était vraiment un panel ici pour afficher quelque chose à l'écran mais je vais pas rentrer plus loin dans ce qu'on peut faire donc ici euh, je vais marqué, euh, vous êtes un champion, euh, un champion, euh, point, voilà, vous, je n'ai plus de mots, voilà, je n'ai plus de mots, trois petits points, voilà, c'est vraiment ici pour dire de faire quelque chose, donc ce panel, je vais m'en servir pour l'afficher quand il n'y aura plus de mots. Alors, maintenant qu'il est là, on va aller au niveau de notre classe Word. Donc c'est ici que ça va jouer. Alors je vous rappelle que c'est très simple. On initialise une liste ici qui s'appelle lstWord. Une, li une liste qui contient des mots, donc des chaînes de caractères. Euh, et ici, j'ai une variable publique curWord. En fait, tout simplement, euh, comme vous pouvez le voir... Ici, euh, on a donc un constructeur au niveau euh, de notre clax word, et euh, bah, lors de l'initialisation, ce constructeur en fait, va ajouter des mots. Donc là, j'en laisse que trois volontairement, mais vous, dans votre jeu, vous en aurez beaucoup plus. L'idée maintenant, c'est de ne pas toujours envoyer le même mot. Bah, comme c'est une liste, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire bah, on va tout simplement ici euh, supprimer à chaque fois qu'on a un mot. Donc ici, cette fonction euh, CureWord, on définit en fait dans la liste de mots aléatoirement en fait euh, de l'index 0 au nombre total ici de mots qu'il y a dans la liste. Bah, on va tout simplement supprimer en fait dans notre liste de mots, donc ListWord, et on va aller chercher Remove. Donc Remove qui va nous permettre d'enlever euh, en fait tout simplement de cette liste ce mot. Et ce mot bah, c'est Cure -word qui est juste au-dessus. Voilà. Donc ça, ça va permettre en fait de ne plus, euh, si j'ai choisi Vapoteur, bah Vapoteur en fait va être supprimé de la liste et après aléatoirement ça va être entre Triomphe et deux et etc. Quand il n'y aura plus que Deux, bah euh, évidemment il n'y aura plus de mots. Donc ça, ça fonctionnera. Mais, euh, évidemment, ça va déclencher une erreur à un moment donné. D'ailleurs, je peux vous le prouver tout de suite. On va le faire très rapidement, vu que je connais les mots. Donc, on va très vite faire ça. Euh, ici, donc, on va avoir euh, « vapoteur ». Voilà. Le deuxième mot, ce sera soit « deux ou « triomphe ». Non, c'est « triomphe ». Voilà. « I »« O ». Bon, je fais mets de faire... Euh... On va faire une petite erreur. Voilà, pour le fun. Et le dernier sera 2. Le seul problème qui va se poser, je vais mettre ma console, c'est que maintenant, euh, bah, je vais à lever une erreur. Regardez, il va y avoir une exception qui va se lever. Parce que, en fait, je n'ai plus de mots dans ma liste. Donc ça, je vais devoir le gérer. Donc regardez ce qui se passe ici en bas. Voilà, out of range. En fait, tout simplement, je n'ai plus de mots dans ma liste. Donc ça, je vais devoir le gérer. Bon, bah, à Castlansens, c'est assez simple. On va utiliser le, un try catch, tout simplement. Donc try... Voilà, catch. Et ça va euh, nous permettre de tester l'exception. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait bah, On prend notre code et on teste, c'est-à-dire essaye de faire ça. S'il y a une erreur, ça passera dans le catch. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va ici, euh, on va ici euh, tout simplement faire, par exemple, un return, return null. Voilà, on va dire, on va servir, en fait, s'il n'y a rien en retour, si ça renvoie un nul, ben on... donc là, on en est au même point, hein. on va tout simplement retourner un nul, mais on va encore avoir des erreurs, parce que, en fait, ce get word si on prend notre classe game ici, notre jeu, euh, quand on gagne une partie, donc là, ce n'est pas la peine, au démarrage, en fait, on va définir un mot. Donc, on, gère, on va chercher ici notre keyword à l'awake. Bon, là, automatiquement, vous avez au moins un mot dans votre liste, donc on ne doit pas le gérer. Par contre, là, on va devoir le gérer, c'est quand on gagne. Parce qu'ici, si je gagne, euh... non, c'est à la coroutine pardon, excusez-moi, euh, c'est ici, vous voyez que je vais chercher un nouveau cure word, et donc ici, bah, si j'en ai plus, ça va déclencher une erreur. Donc qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais simplement rajouter une condition if, et je vais tester euh, if cure word égale égale nul, donc ça voudrait dire que ma, ma liste, en fait, elle n'est plus là, et elle est, elle est vide. Donc euh, déjà, je vais devoir faire un return None donc quand je suis, comme je suis dans une coroutine je dois en sortir, donc je vais faire un return yell return, voilà, alors, je pense que je suis obligé de mettre un. Voilà, comme je suis dans une, un IE une numérateur, je ne peux pas faire un return tout coach. Je suis obligé de dire un, je suis obligé de retourner quelque chose. Donc je vais mettre nul tout simplement. Donc ce qui me permettra en fait de sortir de la coroutine automatiquement. Parce que sinon ensuite, pssst, ça va exécuter ça. Et évidemment, on risque d'avoir des problèmes. Donc là, en fait, je n'exécute pas tout simplement euh, ça. Par contre, ce que je dois faire maintenant, c'est activer mon panel. Alors, plusieurs solutions, mais le plus simple est évidemment de recréer ici un panel. Voilà, on va faire public. GameObject, euh, et là on va l'appeler panel euh, no Word hein, comme je l'avais, euh, alors vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais mettre ça. Et ici je vais donc maintenant écrire, écrire, écrire, écrire ici, panel no word .set active true. Ce qui me permettra d'afficher... Alors mon... oh, je gère plus rien hein. en fait, j'ai plus de mots, euh, j'affiche ça et puis l'utilisateur est obligé de sortir. Ici c'est un tuto donc je ne vais pas faire euh, plus que ça. Mais maintenant si on teste, donc on vérifie bien qu'on a enregistré tous les scripts, ça devrait fonctionner. Donc on va retester la même chose. Hop, c'est parti, si j'y arrive. Voilà, hop, oh, non, bah voilà, j'ai relancé deux fois. Donc ici j'ai bien le mot 2, donc c'est tiré aléatoirement, donc bah, c'est simple. Hein. Après il me reste vapoteur ou triomphe. Ah, alors attendez, j'ai fait une erreur. Euh, évidemment, ce qu'il faut faire aussi, c'est lancer le panel no word En fait, le renseigner ici dans votre script game. Sinon, vous allez avoir un problème. Donc, c'est reparti. Excusez-moi pour cette petite erreur. Bon, va Potter. Euh, J'aurais pu mettre des mots plus courts, mais voyez que... Voilà. Ensuite, 2, D, -E -U -X. Et le dernier sera tout naturellement triomphe parce que j'ai que trois euh, mots dans ma liste. On va faire une petite erreur exprès. Voilà. On va aller chercher le H. Et voilà. Donc maintenant j'ai euh, terminé. En fait, j'ai plus de mots dans ma liste. Qu'est-ce qui se passe bah, Vous êtes un champion, je n'ai plus de mots. Alors attention, vous pouvez voir que derrière, il est resté activé euh, mon panel. J'ai oublié en fait. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est tout simplement... hop, Ici, quand vous activez votre panel... Quand vous activez votre panel, ici dans la foulée, vous faites un panel active euh, end.setActiveFalls. Voilà donc là, ça va désactiver le panel qui est derrière. Donc pour le plaisir, bah, on va le faire rapidement, mais vous aurez compris que maintenant, en fait, ça fonctionne très bien. Alors on va porter et le dernier mot. Et le petit H, voilà. Et donc là, normalement, je devrais avoir, euh, bah, vous allez bien, le, le, le message qui s'en va. Voilà, vous êtes un champion, je n'ai plus de mots. Bon, évidemment, je ne code pas plus loin l'idée, hein, vous aurez compris ici. Euh, moi, l'utilisateur, il ne pourra que quitter le jeu, donc il faudra lui laisser, enfin, euh, si c'est en mode fenêtré, de toute façon, il pourra le quitter, ou sinon, vous gérez la, la fin du jeu. Mais voilà comment on peut faire. Alors, on peut voir qu'on a quand même ici notre 721. Euh, Alors, on va essayer de voir pourquoi on a cette erreur. Alors, on a tout simplement cette erreur ici sur cette ligne. Parce que mon Yield Returnal n'a pas l'effet escompté. En fait, il vaut mieux utiliser, pour sortir de la couroutine un Yield Break. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, bah maintenant vous le saurez. Et on va retester. Évidemment, vous allez voir que ça va fonctionner ce coup-ci. Donc D, E, U, X... Et voilà, là on peut voir que la console ne dit plus rien, donc j'ai plus d'erreur. Donc voilà, ça répond à la question qui m'avait été posée. Vous pouvez voir encore une fois qu'avec un petit peu de code, bah, on arrive à faire ce qu'on veut. Euh, en tout cas, ici vous avez maintenant la gestion du score. Vous avez euh, la gestion des mots pour que les mots ne reviennent pas dans la même partie. Voilà, Vous avez un, un pendu qui, au fur et à mesure euh, bah, de vos questions, devient de plus en plus complet. Donc n'hésitez pas, pourquoi pas, à me proposer euh, des petites améliorations tant que c'est possible euh, sans trop... Euh, je dirais avec une base de code comme on a actuellement, on va pouvoir faire des choses. Euh, voilà. Donc, euh, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à la partager en masse sur les réseaux sociaux ou partout. Et puis, bah, voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain tuto.